Alors Mariella, tu confonds euh, compétence et métier. Derrière, tu as la croyance qu'un qu métier se gagne à la sueur de ton front. Donc, C'est pour ça que tu es, euh, es un peu embêté quand on te demande euh, qu'est-ce qu que tu veux faire. Parce que pour toi, euh, avoir un métier, c'est te prostituer. Donc, décemment, tu ne veux pas te prostituer. Ça sera coupé au montage, ça. Ok. Ouais. Euh, oui. Donc, comme la prostitution est interdite chez toi, tu refuses d'exercer quoi que ce soit. Parce que derrière, tu connectes une énergie de création qui est à l'origine à la fois d'une création de métier, d'une création artistique, ou même, c'est la même énergie qu'on utilise lorsque euh, on a des, une relation sexuelle. Donc c'est pour ça que tu amalgames les, euh, les trois. Alors, si je continue un peu plus à explorer ta structure, tu ne veux pas être vu. Il y a un gros panneau sur toi indiqué qui indique « ne me voyez pas, ne me remarquez pas ». Pourquoi tu as ce système-là Parce que es, tu flippes totalement de devoir te justifier de qui tu es, te justifier de tes choix, te justifier de tes tendances, comme si tu devais expliquer le pourquoi du comment en étant sévèrement jugé euh, concernant euh, ta préférence pour la tarte aux fraises. Ouais, alors il y a... y a la croyance que tu ne peux pas faire face à tes pères, à tes aînés et à tes cadets. Parce que tu as cette thématique, parce que tu. Te... Bon, alors je recommence. Parce que tu es effacé, tu ne souhaites pas donc, logiquement te montrer et encore moins briller. Et encore moins assouvir tes besoins. Donc, en fait, pour te donner un peu une piste euh, un peu plus concrète, explore quels sont tes besoins. Est-ce que le besoin, est-ce que le, cette injonction à ne jamais faire face à l'adversité et à vouloir toujours arrondir les angles sans aller te confronter à toi à travers un biais extérieur est réellement sain pour toi. Et d'ailleurs, c'est l'information qui passe, <cười> cette, euh, cette tendance à, ne, à toujours vouloir arrondir les angles et à, et à simplement faire en sorte de louvoyer au lieu d'aller à, aller à te confronter, c'est parce que tu gères mal le côté masculin. L'énergie, euh, on va dire le yang. C'est plus simple pour moi. Euh, cette énergie yang, tu la gères mal parce que pour toi, c'est lié à de la confrontation, c'est lié à de la violence, c'est lié à ce que tu n'arrives pas à faire, c'est lié au masculin toxique. Donc voilà pourquoi tu as de la peine à te montrer... Euh... au sein des tiens, au sein d'une communauté comme ayant des qualités et comme pouvant apporter quelque chose euh, de positif, quelque chose de nouveau quelque chose d'innovant à une communauté euh, voilà c'est à peu près tout pour euh... je, vais, je vais renvoyer l'énergie dans le groupe pour voir ce que ça donne pour, pour tout le monde ça va aussi donner le, la, le thème de ce soir. Ok. Mettre des mots sur nos potentiels, ça veut dire nier l'autre. Donc, on est sur un, on est sur un niveau d'existence que l'on refuse d'admettre, ou pas que l'on refuse d'admettre, mais que l'on refuse de mettre en place dans notre vie, parce que ça signifie prendre le pas sur l'autre, ça, ça signifie manger l'autre, ça signifie dominer l'autre. Et comme on a du mal ce soir à s'ancrer dans le principe de réalité qui est, euh, pour le groupe, on n'a pas calé qu'on qu'il y avait de l'altérité. Qu'au-delà de notre petit monde, qui est effectivement petit, qui est effectivement limité, il y a toute une diversité, une multiplicité d'expériences qui n'ont rien à voir les uns avec les unes avec les autres et dont on ne peut se départir on ne peut pas esquiver la rencontre avec un univers euh, qui est totalement différent du nôtre chaque être humain qui parcourt cette terre est un extraterrestre pour moi chaque être humain qui parcourt cette terre est un univers à part entière que je me dois d'explorer mais qui en fait l'énergie du groupe euh, se refuse à explorer ça et pourquoi on se refuse à explorer ce, euh, cette, euh, cet extraterrestre en face de soi, que l'on peut nommer une maman, petit frère, mon conjoint, mon voisin, euh, la boulangère Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, je... ça revient à presque dire se reconnaître soi-même, mais c'est très raccourci et j'ai pas envie de passer par là. Euh, mais c'est quand même une énergie qui entoure. le fond Pourquoi on ne veut pas aller à la rencontre de l'autre Parce que ça signifie prendre notre place Pourquoi on ne veut pas aller vers l'autre Et clairement explorer son monde Parce que, et voilà, on va en contact de l'émotionnel On contacte de l'émotionnel Et quel émotionnel on veut esquiver de soi celui, de... Alors celui qui dit « Je ne peux pas gérer la pression sociale » Donc ce n'est pas vraiment à proprement parler de, de, de l'émotionnel, mais c'est une interdiction, clairement, et qui engendre du coup de l'émotionnel. Donc la, thématique, la première thématique de ce soir, c'est euh, notre, euh, notre lien à la communauté, notre inclusion dans une communauté. Ce serait plus juste dit comme ça. Notre manière de nous y placer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire bouger pour, euh, pour tout le monde On a fait le choix de rester en sidération, de rester pantois, de rester. Euh, sans réaction face à un stimuli extérieur qui ne nous demande qu'à jouer avec nous. L'univers, la vie entière, nous demande de jouer avec nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On reste en toi. On, on, on ne bouge pas par peur de jouer ce jeu d'échec, jouer ce jeu d'âme. Voilà pour la question. Merci à toi Mariela.